Salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Good Game Empire, le Grand Prix de Noblesse est terminé. Alors, on a terminé 11e, si je dis pas de bêtises, parce qu'à la fin, j'ai obtenu un peu par hasard à la, la, la chez la voyante, j'ai décidé de jouer 300 rubis en me disant si ça se trouve, euh, j'ai 7,5% de chance d'avoir euh, le un, un bonus sur les points gagnés à ce truc-là de 200% et donc du coup j'ai dépensé plus de 150 000 tablettes nomades et j'ai terminé avec 7 000 points alors que j'ai largement plus que doublé mon score j'étais aux, aux alentours des 2 et paf 7 000 du coup du coup du coup je voulais savoir à quel point on pouvait monter en dépensant 7 000 points visiblement pas si haut je m'attendais à me retrouver deuxième troisième 11e, ça veut dire que le premier, il a peut-être 15 000 points, un truc comme ça, je sais pas trop. Après, ça va vite, en dépensant des tablettes euh, pour des queues de cheval, euh, euh, juste le bon nombre qu'il faut, ça va très très vite. Donc, on a gagné 7 500 jetons et une jolie déco, hop, plus euh, production de voiture par heure. Et ça, je trouve ça vachement chouette. Flanc en attaque et pendant 28 jours. Voilà. Euh, mon château brûle... <rire> C'est nouveau, puisque juste cette nuit, je me suis fait attaquer par euh, le même type que précédemment, d'ailleurs. Un type que j'avais attaqué il y a un moment. Donc, il m'a d'abord espionné. Ensuite, il m'a attaqué une, deux, trois fois. Il n'y a que la première qui a fait mal. Je pense que c'est une question de bailli... de commandant aussi. Euh... Ouais, c'est un peu mystérieux pour moi. Ou alors, il avait attaqué avec un... Non. Ouais, c'est très mystérieux pour moi. Euh, pourquoi 0 Ils n'ont pas tous été utilisés. Peut-être que c'est grâce au bonus de mêlée supplémentaire. Et à ce moment-là, j'avais gagné les récompenses de, des royaumes extérieurs. Donc il m'en a pété beaucoup. Pas loin des 10 000 que j'avais récupérés. Donc j'ai un peu le seum. Je pensais que tant que je ne me connectais pas, les troupes étaient pas dans mon château. Mais en fait euh, si. Donc euh, voilà. Et puis il a recommencé. Pendant la nuit, donc là, j'ai eu du soutien de un gros joueur de mon alliance, clairement, vu le nombre d'unités de... hydro, euh, à hydromel. Euh, et ensuite, j'ai quand même perdu 1000. Ah, ça pique. 600 dans la cour avec tout ce surnombre qu'on avait. Bon. Et ensuite, il m'a réattaqué, et là, j'avais plus de soutien, encore pendant la nuit. Je, je sais pas s'il si dort, euh, ce type. <rire> Bref, et il a fini par récupérer les pH qu'il voulait, qu voulait reprendre. Euh, du coup, je brûle. Ça va, ça va être réparé au fur et à mesure. Euh, le dernier événement... Et c'était les les étrangers. J'ai terminé dans les 25 premiers, donc on doit peut-être... Non, il n'y a pas de déco dans les 25 premiers. Non. Hop. Alors, on a une déco à placer. Étendu lotus... Euh... Je dis on va la mettre dans le château principal Par ici par exemple Hop J'en avais plus ça vendait comme ça Je me souviens pas Ça devait être dans un autre, sur mon autre, euh, mon autre compte Il y a par delà l'horizon euh, On va voir ce que ça donne Sachant que la personne qui a commencé par delà l'horizon N'est plus dans notre, euh, dans notre alliance Ça peut poser souci quand même euh, Voilà voilà je continue à taper les forteresses du désert donc ça c'était plutôt hier mais euh, parce que ça rapporte beaucoup beaucoup de rubis si vous n'avez pas encore vu la vidéo euh, ou que vous connaissez pas la technique pour gagner pas mal de rubis je vous la conseille, c'est un des deux tutos que j'ai fait sur Good Game Empire qui marche bien euh, j'étais curieux de savoir à quoi ressemblaient les défenses devant l'adversaire, donc j'ai espionné un peu 20 000 euh, 44 000 sur le château principal, alors il y a Quelques quelques horreurs, quelques soldats Mais la majorité ça reste 8000 et 11000 euh, Plus, bon bref, il a quasiment 20 000 def Moi je passe pas ce genre de truc Après il y a ses avant-postes qui sont relativement vides franchement cœur de lion il y a un peu plus de monde Mais ça reste très très calme Et désert il a toujours une quantité de soldats ridicules Sachant qu'en pratique, il continue à améliorer ses... ses bâtiments au lieu de réparer. Et en plus, il m'a attaqué. Donc théoriquement, je pourrais m'en prendre à lui. Euh... Lol Bah oui, je prends, volontiers. Graines de pastèque. Permanent en plus. <rire> D'accord. Merci. On va l'appliquer tout de suite à notre avant-poste. Alors par contre je sais absolument pas quel bailli c'est. Alors c'est pas lui. Est-ce que c'est le premier Il s'appelle tous bailli d'avant-poste. C'est le premier. Ok. On a un château melon. <rire> ah c'est parti. On a l'invasion nomade et le défi du roi Eric. Alors, défis du roi Eric, on gagne des tablettes d'anniversaire, j'imagine que c'est la même chose. 7500, une belle déco, 3800, oh, c'est beaucoup mieux ça. Nombre d'unités sur les murs, en mode caserne de Bérimont. Pour un aspect, ce serait top de l'avoir. Top 3 Top 3, c'est pas top 1, c'est plus facile. Mais en même temps, j'ai terminé top 11 alors que j'avais fait un score monstrueux. à mon avis, je vais pas y arriver. Euh, les nomades, les nomades, les nomades. <coughs> Au dernier événement, j'ai battu suffisamment de camps nomades niveau difficile pour débloquer le difficile plus. Où je vais pouvoir avoir des nouvelles récompenses. 3 vagues supplémentaires, c'est vachement chouette. J'avais pas réalisé qu'il y avait des trucs aussi bien. Ça, ça doit être une grosse déco. Encore une grosse déco. Je ne sais pas exactement en combien il va falloir faire pour les trois vagues, mais on va le savoir bientôt. Alors, papapapam. avec euh, 15 000 points, on a toutes les troupes. Et après, les trucs les plus utiles pour moi, c'est ça, 65 000 points. A mon avis, ça se fait. Et si je fais 65 000 points constamment aux nomades, j'aurai toujours mes 3, 3 vagues de plus pendant pendant pendant 8 jours. Yes! Donc ça se répète à tous les nomades. Euh, eh bien. <coughs> eh bien, eh bien, on va voir ça. Hop. On va aller espionner le camp. Je serais curieux de savoir si il est plus gros ou pas. Alors, toc. <coughs> Oups, on va se le garder sous la main des petites offres la plupart des offres je les trouve un peu assez inutiles même si c'est des trucs plutôt chouettes. 3600 c'est beaucoup plus que dans l'événement précédent j'aurais dû garder des coffres parce que ça va rapporter beaucoup plus d'attaquer avec des coffres notre attaque est arrivée 6, 4, tac, tac, tac, tac, tac, J'ai eu les 1000 soldats. J'ai dû faire un bon score, alors. Hop. 4000 tablettes. Faut dire, j'ai bien boosté mon mon avant-poste pour qu'il puisse taper fort. Visiblement, ça a payé. Hop, Et sur les petits nomades, je fais du 82 maintenant. Pas mal. Et un gros, gros pourcentage alors que j'ai pas tellement de soldats. C'est chouette. Bon on peut essayer de voir euh, ce que Bon je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo Sinon ça va faire un peu long euh, La prochaine peut-être quand les nomades seront finis On verra si j'arrive à faire un très très bon score ou pas euh, Toc une petite flamme En moins Hop J'espère que j'aurai pas de sauce de nourriture dans mon, dans mon avant poste Et on va essayer de monter à fond le défi du roi Eric J'ai pas vu ce qu'on pouvait acheter c'est un nouveau truc d'anniversaire Alors Ah c'est les mêmes que les jetons d'avant Ils s'appelle jetons d'anniversaire Mais pratique j'en ai 300 J'en avais 300 sur l'autre truc Alors ça c'est temporaire 28 jours bon, c'est pas mal Mais sur un manoir ça veut dire forcément Château principal On peut acheter des tickets de richesse Comme l'autre ça peut être pas mal Caserne de Bérimont Temporaire On est d'accord que celle qui a gagné c'est une permanente Sinon, ça devient très très nul. Ouais, c'est une permanente. Décoration, plus 200. C'est extra. Sachant que moi, j'ai pas vraiment de gros bonus sur les murs pour l'instant. Sinon, il y a quartier militaire et quartier commerçant. Qui était très conseillé par les joueurs de mon, de mon alliance. 14 jours. Production nourriture. Ça, c'est un peu ridicule. Après, ça coûte quasiment rien. Sinon, des héros. Mais ça, bof, franchement. 7000 pour un truc. Il vaut clairement mieux acheter les 20, 000, les 20, les 20 jetons. Peut-être que je prendrai les 20 jetons plutôt. 20 enfin, jetons ou quartier, manu... quartier commerçant, on verra. Ou euh, amélioration ou construction, on verra. Mais je pense que le plus probable c'est les 20 tickets de richesse. Je peux les avoir deux fois. Bon, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu.